Si il tombe là, c'est terminé oh. <rires> oh. <rires> Aujourd'hui on est à Portimao et pendant un trajet en voiture on a vu une espèce d'énorme fontaine et on a décidé d'aller voir et en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait faire du parcours dessus ça va partir en gros parcours water challenge on va essayer de pas être mouillé on a prévu plein de chaussures de rechange ce qui est chaud c'est que les murs sont quand même assez glissants donc en vrai on a pas mal de chances de tomber dans l'eau mais bon ça va être marrant, on va essayer de ne pas tomber dans l'eau parce que c'est quand même l'objectif C'est parti, on va s'échauffer Normalement on a bien prévu le coup, c'est toutes nos chaussures de clip Donc elles ont l'habitude d'aller dans l'eau bah, le but c'est de ne pas utiliser les chaussures Enfin si, mais pas les chaussures qu'il y a dans le sac là Mais je crois moi mes chaussures elles glissent de ouf Par endroit, ça accroche pas mal quand même Mais... T'as vu ça Ah je suis un mariole moi hein. Bon bah c'est parti, on va commencer à chercher des petits challenges pour s'échauffer Premier challenge, on fait un ou deux, après on va sur le plan incliné et on stick devant l'eau, ou si on stick pas on tombe à l'eau. Yes. Yes. Yes. On a brûlé un petit peu les challenges au fur et à mesure, là on a trouvé un petit détente. Et bah on va essayer de le sticker comme d'hab Oh non C'est horrible Bon ça va vraiment être très difficile de stick à mon avis Parce que vraiment à chaque fois il y a de l'eau qui arrive et qui mouille tout le départ Pour oh là ouais. je pense qu'on va passer à un challenge un peu plus dur Où cette fois il y a de l'eau des deux côtés ouais. Et euh, bah on, voilà le but ça va être de pas tomber dans l'eau On va quand même essayer de stick mais pour le moment comme l'autre est tout mouillé On va passer à un autre challenge oh. mais En vrai ça va le faire je pense qu'on va réussir le stick parce que là il n'y a pas. Enfin, l'eau est un peu plus basse, mais euh, faut être bien précis quoi. Oh oh oh oh ça part, je suis dernier, ça part. <rire> non, non, non! Oh <rire> Eu... Ah, ah non Je suis mouillé ouais, Heureusement de... que j'ai mis mes chaussures de flic Ça y est, c'est moi le premier à halo. J'ai l'impression qu'il va y avoir une bonne série. Là, je suis mouillé genre là, et j'ai les pompes trempées. Du coup, euh, ça part sur d'autres pompes. T'as pris celle du gourmand J'ai pris les chaussures de Félix, j'espère qu'elles vont me porter chance. C'est ouais. définitivement très très dur de sticker. Je vais, vais essayer de le stick là, tout a tombé dans l'eau. Nos talons ils font ça et ils poppent dans l'eau, du coup ça met de l'eau et après on stick pas quoi. Ah ça va être très dur. Mais en fait c'est trop dur de, de sticker quoi. Oh What Mais non Moi bon, j'ai réussi je suis le winner de cette partie <rire> On change de challenge Ouais, Vas-y. on a trouvé un press en partant de la barrière Et cette fois, normalement, si on stick, il n'y a aucune chance qu'on touche l'eau Parce que le mur, il est beaucoup plus haut Donc on va essayer pour le premier Oh oui C'est tous les deux entrepreneurs qui sport. Oh oui oui Oui Oh il a oh fait Il mettre la nez pour mieux sticker oh yeah Ok <rire> Moi Félix va devoir manger 20 pastels le C'est génial J'adore ce Là, jeu Là on a trouvé un presse Qui est vraiment minuscule du coup on peut le faire en 3-6 presse Et il y a de l'eau derrière okay. Ça va être très très chaud je sens que je vais tomber dans l'eau parce qu'il faut vraiment pas envoyer là. Oh super chou Oh t'es chou Oh oui Oh oui Un tout petit peu trop de précis. Ah ça a fait banner, j'ai pas envie de tomber dans l'eau oh, oh. Il était magnifique. Je pourrais reproposer un défi. J'en ai un en tête. Le but, ça va être de faire chat ici là. Faut de chat. Et l'intérêt reste là-bas. Et vu que c'est un, un petit peu grand, bah, il va falloir pousser. Et il ne faut pas tomber en haut. Moi je prends mon bus pour rentrer en France dans genre 2 euh, heures. Du coup si je suis mouillé ça va un peu me mettre dans la merde Donc là je vais vraiment à tout faire pour pas être mouillé Bon là je vais me venger, comme j'ai perdu le dernier challenge Je vais les mettre tous à l'amende Je vais essayer de faire le side press Bah en vrai il y a quand même de grandes chances que je tombe dans l'eau donc euh, Je sais pas si ça va être bénéfique pour moi ou pas Oh lui. Bon c'est le début de la bataille je crois On a assez de paires de chaussures je pense pour que je fasse plein d'essais. Donc c'est parti j'en mets d'autres et ça repart Oh, oh c'est chaud <rire> Là je pensais vraiment que j'allais finir dedans mais ça l'a fait <rire> Et ça repart Je commence à avoir des bonnes sensations là je pense que ça va le stick du coup ça repart Bah du coup c'est bon, le stick est pas parfait Il y a les talons qui, dé, qui dépassent un tout petit peu, du coup ça me convient On va, on va dire ça comme ça Mais je suis content, mais Moi je suis vraiment pas le pro de side press, j'en fais jamais Mais je sais pas, ça me donne envie d'essayer Pour vous montrer un peu comment c'est dur de, de raterrir sur un mur comme ça Ça va peut-être partir à la flotte, je préviens, mais je vais tester Au niveau des pronostics, euh, moi je pense qu'ils tombent mal hein. c'est sûr C'est sûr et certain même On connaît Mathieu, il adore se foutre à l'eau Go. No. What? Bon bah j'ai terminé dans l'eau, c'est pas grave, je suis à ma troisième paire de pompes quand même, heureusement qu'on a du stock. Bon bah là le défi ça va être back press, il y a Flo qui propose ça, donc il euh, y aura de l'eau à droite et à gauche. Donc s'il si, si craque, euh, ça part dans l'eau. Il a collé Comme dirait Riding Zone Non non non non non non non Il a pris mes chaussures de tous les jours Sinon on a pas de vidéo J'en je, suis à ma troisième paire de pompes, je j'ai pas le choix hein. Si ton tombe là c'est terminé Tout le séjour je le fais avec des chaussures mouillées J'espère qu'il va réussir Oh Oh non non non non Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Wow, mais là mes chaussures elles ont failli passer trouver trouvé un détente et euh, le challenge ça va être de le faire avec genre deux pas d'élan, enfin deux ou trois. Et bah euh, bon, en vrai il est pas tout petit, enfin avec trois pas d'élan ça fait un peu grand. Donc il y a moyen qu'il tombe dans l'eau mais je vais essayer. sinon. Ouais. Non. J'ai plein d'eau moi. Bon bah heureusement que j'ai enlevé mon t-shirt parce que je suis arrivé, mes talons ils ont poqué dans l'eau et je me suis fait avec la bouteille partout Mais bon c'était bien marrant <rire> bon, heureusement il n'y a pas d'enjeu avec ce genre de truc Genre au final tu craques et puis tu tombes dans la photo hein. Bon là la petite chemise ça va partir à la lessive. J'en suis à ma quatrième paire de pompes c'est chaud là Je nous fais un petit défilé de mode Je euh... nous fais une petite danse ou quoi Eh regardez comment euh, ça glisse trop bien il a des nouvelles danses. <rire> <rire> oh c'est chaud <rire> J'en <étais> sûr <rire> oh, <putain. rire> en vrai j'étais pas loin Oui j'étais pas loin C'était ah, c'est très, très chaud Look, look, look, look, look. Ouais <laughs> very good, very good. Thank you. Very well, very well. The weather? Yeah. Uh, Is that cool. so good? Ah yes, it's yes. good. <laughs> you, you want to try? Nah. Bye. Ciao Bye. Bye. Ciao Ciao Bye. Nice bro Bon bah voilà, fin de tournage, on espère que vous avez kiffé la vidéo, nous on s'est bien amusé dans cette fontaine. À dimanche Et... prochain pour une nouvelle vidéo, ciao